Bonjour à tous, nous sommes le 26 novembre 2020. Euh, on se trouve à être dans une situation particulière, comme vous le savez, parce que dans le fond, euh, euh, on nous prépare au grand reset. Euh, ce que je voudrais parler aujourd'hui... Euh, c'est parler de l'or, parce que dans le fond, on a eu euh, un temps pas mal de de souffrance. C'est normal dans les creux. Euh, la moyenne mobile 200 a été euh, touchée. Euh, Est-ce que l'or va continuer à monter? Euh, je ne sais pas. Ça peut être un revirement, mais aussi ça peut être euh, une consolidation qui va se poursuivre pendant, pendant longtemps. Et euh, ce que je voudrais faire, parce que ma dernière vidéo, c'est sûr que je vais vous dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau de ma vision des choses, dans le sens que je trouve ça décourageant que euh, l'injustice euh, a remporté, pour moi, euh, injustice au niveau des élections. Euh. Écoutez, c'est clair. Même s'il y a des contestations, je pense pas que ça va changer les choses. Mais oui, ça, ça a changé beaucoup de choses au niveau de... Mais ben, beaucoup de choses. Je le savais déjà, dans le fond, il euh, n'y a rien de nouveau là. Euh, mais euh, je ne veux pas tomber dans le découragement. C'est ça que je vous disais quand même. Euh, au niveau de l'or, je regarde encore l'or comme un investissement long terme. Euh, je ne veux pas changer euh, ma vision des choses. Je ne change pas ma vision des choses. Cependant, euh, je peux vous dire que... Au niveau de, du dollar américain, comme je vous avais dit, je maintiens ce que j'ai dit. Le dollar américain s'en va en état de très grande faiblesse. Hier, on est allé à 91. Est-ce qu'on va continuer la chute? Euh, ça, le dollar américain coule un peu comme un immense glacier. Euh, un glacier va... parce que dans le fond, il y a beaucoup de... la, la masse de la dollar américaine est énorme. Là, M2, on va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est tellement gros comme masse on regarde les moyennes euh, mobiles, euh, 250, 20, et ainsi de suite, là, sur euh, des graphiques euh, quotidiens ou hebdomadaires, et ça coule tranquillement, comme un glacier. On le voit pas. Tranquillement, on se dit, ah, le dollar américain, on voit dans les nouvelles une journée, on dit, euh, le dollar américain prend de la force, tout ça. Euh, ça coule tranquillement, tranquillement. Mais on voit très, très bien qu'on s'en va vers euh, cette, ce 88 que j'avais dit, l'index DXY. De, de, de euh, donc, euh, c'est à suivre, mais, mais je maintiens encore que l'or est... À long terme, c'est à la hausse. Des personnes qui pensaient peut-être que j'avais euh, changé... Non, non, je n'ai pas du tout, du tout changé d'idée. Je dis que dans des moments de consolidation ou de creux, c'est difficile. Il euh, y a des personnes qui m'ont envoyé des commentaires aussi en en disant que je me trompais tout le temps. <rire> non, non, écoutez, là, vous, vous avez rien compris. Si vous me subivez, si vous voulez faire du des trading, allez sur une autre chaîne, euh, ça me dérange pas du tout. Euh, Désabonnez-vous de ma chaîne. Euh, je vous ai toujours dit euh, des choses euh, sincères, ben vraies, dans le sens que j'ai pas le monopole de la vérité, mais ce que je vous dis, euh, je ne le, je le tire pas de mes propres conclusions tirées dans le vide comme ça. Comme euh, les journalistes font dans les médias, par exemple... Euh, peuvent parler du grand reset, ils savent pas de quoi ils parlent, ils vont même pas lire leur source. Euh, moi, quand je vous dis quelque chose, j'ai ma source et euh, je peux vous le le, le, le, le prouver, mais dire. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que l'or à long terme, faut bien comprendre ce que je dis, l'or à long terme, c'est haussier. C'est ça que je veux dire. Fait que ceux qui me suivent et qui disent, euh, j'ai dit quelque chose, non, non, l'or à long terme, c'est haussier. C'est ça que j'ai dit. Le dollar américain, à long terme, c'est baissier. C'est ça que je dis. Bon, il faut s'entendre là-dessus. <rire> Pour ce qui est du reste, euh, qu'est-ce qui va arriver euh, au niveau de l'or? Est-ce qu'on va avoir euh, 2500, 3000 euh, dans deux mois? Je, je peux rien vous dire, je suis un observateur. Mais je regarde des tendances long terme et c'est ça que ça semble, dire, ça semble faire. Euh, au niveau euh, des indices américains, est-ce que ça va monter descendre? Je ne sais pas. Je suis comme vous, j'observe. Tout le monde, toutes les personnes sur la planète observent les mêmes graphiques. Je ne suis pas un devin, j'en sais pas plus que vous. Je fais les mêmes constatations. Je regarde, on a une grande figure, mégaphone. Euh, on ne sait pas euh, comment que ça va se traduire. La Fed va injecter encore. J'ai une nouvelle justement sur la Fed euh, au niveau de, de leur euh, mentalité, qu'ils qu vont continuer à injecter. Oui, mais comment est-ce que ça va se solder? Eux-mêmes ne le savent même pourquoi. Euh, Jérôme Powell a confessé ça dernièrement. Euh, Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller lire l'article parce que je vais vous montrer deux, trois euh, choses. Mais euh, non, Jérôme Powell lui-même a avoué que euh, dans le fond, au niveau de, de leur politique monétaire, ils ne savent pas vraiment ce qui peut arriver. Euh, donc euh, je ne peux pas le savoir plus, mais il y a une chose que je peux vous dire. C'est que c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse et c'est eux qui décident. Euh, je vais rien qu'aller chercher un article que je voulais. Euh, euh, me préparer là, ça ne sera pas long, bon c'est ici. C'est beau donc euh, non c'est toujours c'est c'est les gouvernements euh, mondiaux qui qui qui dictent les règles mais ce qu'ils peuvent se planter absolument dans l'histoire on le voit que plusieurs gouvernements ont dit des choses en pensant que ça va arriver et c'est comme la le grand reset on revient au grand reset c'est sûr que je regarde ça j'aime pas ça ce que je vois euh, dans aux États-Unis surtout au Canada aussi mais on se trouve à être dans des pays libres où on a le droit de religion droit d'association ça fait partie de notre charte des droits Liberté qui a été euh, euh, sous Trudeau père, Pierre-Elliott Trudeau, en, des années, dans, en 80, 80, 82, dans ces coins-là, euh, la Charte des droits et libertés, et ça commence comme ça, les premières lignes, en vertu euh, de, de Dieu qui est au-dessus de nous, on dit qu'on a le droit de religion, droit de liberté, droit d'association, on a le droit de se promener partout au Canada, écoutez, c'est de la liberté individuelle, on ne suit pas ça, personne ne trouvait ça aujourd'hui. Mais c'est quand même la base de notre pays, même si le Québec ne <rire> fait pas partie de ça du tout. <rire> en tout cas, c'est un autre débat, mais jusqu'au cas aujourd'hui, je suis un Canadien, un québécois, oui, mais je fais partie du, du Canada, du pays du Canada. Fait que, dans le fond, cette Charte des trois et des libertés, euh, j'ai le droit de m'y référer pour dire que je veux être dans un pays libre. Pourtant, aujourd'hui. Toutes les libertés sont brimées. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Si vous allez voir la Constitution américaine, on a, il y a eu du sang qui a été versé pour la Constitution. Oui, aujourd'hui, on la brime. Et encore plus fort, euh, les euh, que ce soit à Ouda ici, il faut, faut aussi, euh, je sais pas c'est qui, euh, en France, en tout cas, peu importe, les directeurs de la santé, les principaux, euh, eux-mêmes euh, se trouvent à, à prendre des droits qui... Euh, ne leur ont pas été donnés euh, Arruda ici, il faut aussi avoir le même discours avec sa petite bâche du, de la, des mondialistes là, euh, ont, ont le même discours qu'on soit aux États-Unis, au Canada en Europe, euh, en Europe plusieurs pays, la France, l'Allemagne, tout ça les, les, la santé a pris le dessus et ont le même discours on nous dit que après la COVID euh, les habitudes qu'on a prises les masques, c'est là pour rester c'est abominable, et c'est le même discours de tous ces directeurs de la santé. Là. Le vaccin euh, a été sorti, ben, là, il y en a plein qui en sortent, là, et c'est efficace à 90-95%. Euh, écoutez, euh, l'hydrochloroquine, une étude qui vient de sortir, euh, ça, ça fonctionne. En tout cas, on n'embarquera pas dans le débat, mais pour vous dire, dans le fond, qu'on est en ce moment dans une situation... Euh, euh, dans le fond, euh, regardez, je suis en train de lire le, le livre de Claude Schwartz, le premier, là, le, la c'est le quatrième le, le révolution industrielle, ça me fait vraiment penser, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, euh, du fameux livre de Elvin euh, euh, Toffler, euh, que j'avais lu plusieurs fois des, dans les années 80 et c'est un peu ça qu'on nous parlait dans le temps c'était pas la Chine qui était la puissance c'était le Japon et euh, le japonais ben on dit ça que dans le fond aujourd'hui les japonais euh, euh, partent leur gros le gros robot pour là c'était les petits dans le, le la, <rire> euh, ça se faisait automatique et le ils s'en allaient jouer au golf et tout était automatique lui faisait la belle vie. En ce moment, ce qu'on a dit, c'est sorti sur Forbes. Euh, ce qu'on ce qu va vivre en 2030, c'est qu'on n'a plus de propriété. Euh, la propriété privée, ça n'existera plus, le gouvernement va nous envoyer des salaires, les robots vont faire nos jobs, euh, et puis la vie va être belle, on va être heureux. C'est écrit, c'est mon épouse qui me parlait de ça hier, euh, sur forme, euh, forme, qui n'est pas, euh, je ne sais pas si c'est en ironie, je n'ai pas eu le temps de lire l'article, si c'est en ironie était écrit ça, mais pensez-vous réellement aux États-Unis, la propriété privée, les libertés individuelles, c'est quelque chose de fondamental, que ça va être gobé comme ça euh, par quelques-uns, quelques personnes. On se souvient très bien euh, lorsque euh, Biden faisait ses rassemblements, même Obama, il n'y avait personne. Euh, avec Trump, c'était plein, plein, plein. Qu'est-ce qui est arrivé, en tout cas? tirez vos propres conclusions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et euh, les idéologies qu'on peut avoir, le grand reset, avec, euh, qui, est, qui sont écrits sur le World Economic Forum, excusez, allez le consulter, World Economic Forum, vous cherchez ça, vous avez tous les renseignements. Lorsque j'en parlais, lorsque plusieurs personnes en parlaient, euh, il y a quelques mois après, euh, ben, cet été, là euh, <rire> ah, c'est terrible, parce que, même euh, au New York Times on avait accusé euh, quelqu'un qui en, en avait parlé euh, comment euh, que la, la pilule nous serait avalée et euh, le New York Post à New York Times excusez, avait traité euh, la personne de complotiste. Aujourd'hui, la personne demande des excuses, mais non, tout était écrit. Le livre de Klaus, euh, Klaus Schwab est sorti, je pense, en juin-juillet euh, sur la COVID fois je me suis confondu, là. le premier livre c'est euh, la quatrième révolution industrielle et le deuxième livre c'est COVID, c'est un, un, une porte d'entrée excellente pour reviser notre société, euh, tout changer. Écoutez, ça, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, oui, on a eu du du, euh, du changement depuis les dernières décennies, là, au, au niveau de notre manière de vivre, tout ça, euh, euh, au niveau des technologies, c'est c'est les technologies, dans le fond, qui contribuent, contribuent à changer ça au niveau des communications, on peut acheter à peu près n'importe quoi rapidement à partir de notre petit appareil euh, téléphonique, euh, notre téléphone cellulaire, c'est... C'est tout sauf un cellulaire, un, un téléphone, dans le fond. Mais euh, non, ça, le monde a changé. Mais euh, de profiter de... Euh, parce que, dans le fond, les banques centrales ont continué à, à, à endetter des euh, populations pour le futur. Est-ce que nous, les citoyens, on doit payer? Est-ce qu'on doit perdre notre, nos propriétés? Euh, même, là, ça va au niveau de la famille. Nos enfants, nos, ceux qui ont des jeunes enfants, euh, vos enfants sont, ne sont pas vos enfants, ce sont les enfants de la société dans laquelle vous êtes. C'est Macron qui a dit ça. Donc, euh, écoutez, c'est ça va loin, là. Ça va très, très loin. Est-ce que moi, je vais être privé de mes libertés du tout? Euh, de la manière que ça va se faire, je ne sais pas. Mais c'est sûr que plus qu'on va avancer dans le, le cet hiver, tout ça, printemps, été, automne, euh, l'été, c'est là qu'en tout cas, le forum de Davos. Je ne pense pas que ça va être... Mais euh, on va nous faire... On veut nous faire avaler ça à la masse. Mais il y a beaucoup de personnes qui y refusent. Euh, même en ce moment, beaucoup de petits commerçants qui savent très, très bien qu'ils vont être détruits. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Donc, on va aller voir... Ben, je veux dire, peut-être... J'aurais beaucoup de choses à vous montrer, mais je vais vous montrer... Euh... Euh... Ben, vous parlez un peu euh... de New York. <rire> euh... Euh, c est, c est, ça brasse. Euh, euh, ben autant les, les, les États qui sont plus euh, démocrates, ça continue. Euh, D'un, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, euh, les communistes se sont fait avoir un peu par les, euh, les démocrates, euh, les démocrates de la vieille garde, euh, qui sont revenus dans le fond. Euh, on se trouve avoir... et Hélène qui est rendue secrétaire du Trésor. Euh, euh, L'autre, c'est... Euh, je me souviens pas de son nom, euh, qui avait été, euh, qui s'est présenté comme contre George Bush 2, euh, euh, 2, excusez, en tout cas lui, il est revenu, euh, pas quel ministère, et euh, on continue euh, à garder la même idéologie, par contre, le gouverneur, là, bon, on va laisser faire, le gouverneur, euh, je me dis, comme là, au niveau de New York, là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent à s'élever là aussi, parce que c'est un, un des droits fondamentaux qui est le droit de, de pratiquer sa religion. Il y a des Juifs qui quand, attendent des poursuites, et euh, euh, c'est bon, la première nouvelle. Là. Euh, ça, ça brasse. Est, tout n'est pas comme euh, « Oh, ça va bien, puis on va tout accepter ça ». Il y a beaucoup de personnes, euh, à des propriétaires, euh, qui euh, se disent « Écoutez, euh, on est en train de tout perdre, on est en train de tout perdre, surtout à New York ». Eh, Los Angeles, c'est la même chose euh, ça se ça, ça trouve être euh, comme où là, le bouver, euh, gouverneur ça, ça. Euh, donc euh, c'est ça, il y a des procès qui sont intentés parce que euh, ben, les juifs acidiques refusent, euh, euh, peu importe, euh, je veux pas parler de religion, là, peu importe laquelle, mais c'est un droit fondamental et on est en train de brimer ça, là. donc euh, euh, ce n'est absolument pas acceptable, les églises euh, chrétiennes ou les mosquées, euh, peu, peu importe, là, euh, mais c'est un droit fondamental qu'on devrait euh, avoir, euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui est à, aux portes de la mort euh, devrait avoir un, un pasteur, un prêtre euh, euh, mais c'est brimé ça, à cause du fameux COVID qui est supposé être au-dessus de tout ça mais comme je vous dis, euh, ce que les directeurs de la santé ont dit que c'est là pour rester, c'est là que le bas blesse on va continuer à, à peser sur la pédale pendant des années peu importe, ils disent, selon le c'est la nouvelle normalité ce n'est pas acceptable donc, euh, ça, euh, ça, mais euh, au niveau de ce qui s'est passé en Californie, c'est que le gouverneur a été pris en plein dé délit, en train de, de manger, euh, a été photographié, donc, euh, en train de manger dans un restaurant, ben, un peu euh, caché, à la, en tout cas, avec sa gang, là je pense avait sa famille mais il y avait d'autres personnes et puis là les oh les, les, les plusieurs euh, je pense si c'est des comtés là en Californie euh, oh sont vraiment pas de bonne humeur et plusieurs brisent les lois carrément parce que dans le fond euh, c'est inacceptable on devrait en tant que gouverneur le boss imposer des choses et ne pas euh, les suivre pas, euh, pas donner euh, l'exemple euh, c'est inacceptable donc euh, il commence à avoir beaucoup beaucoup de, de de rébellion, ben, on va dire rébellion, c'est de ne pas accepter les consignes qu'eux-mêmes ne suivent pas. Et dans le futur, euh, au niveau du grand reset et tout ce qui va suivre, pensez-vous que les, les grands vont suivre, les, les, les, les, directeurs de ce, les dirigeants de ce monde euh, ou les grandes fortunes vont suivre les consignes qu'on donne aux pauvres. Euh, au cerf. <rire> non, non, non, non. c'est la même chose que les régimes communistes, d'ailleurs. Les régimes communistes, lorsque tu fais partie du, euh, euh, du, du pouvoir communiste, peu importe à quel niveau, lorsque tu es, es un fonctionnaire communiste, tu n'as pas à te plier aux mesures... Euh, qu'on donne aux pauvres gens. Donc, euh, euh, c'est la même chose. Et vous dire que ça va fonctionner avec euh, lorsque Toffler, euh, Alvin Toffler, qui avait écrit son livre dans les années 80, 70-80, peu importe, on écrit peut-être deux trois euh, ça paraissait beau, mais euh, ben lui, il faisait pas au niveau idéologie politique, il parlait de la technologie, mais c'est n'est pas ça qui est arrivé euh, euh, 40 ans après, euh, 30 ans, 20 ans après, là c'est pas ce qui est arrivé du tout. Donc, euh, c'est une belle idéologie, mais est-ce que ça va suivre? Euh, je pense pas. Donc, euh, c'est ça, le, gouvernement, euh, le gouverneur euh, de New York, euh, lui aussi, a des problèmes avec des personnes, des juifs qui voudraient euh, pratiquer leur religion, peut-être euh, certains chrétiens aussi. Je sais qu'en Californie, il y a John McArthur qui, lui, euh, c'est carrément la désobéissance de l'Église qu'il a. À, à, en Californie, c'est carrément des dé, désobéissance civile. Euh, euh, donc, euh, non, il n'obéit pas à, à ces consignes-là. Euh, de toute façon, ce n'est pas basé sur la science, donc euh, c'est ça, et pour terminer, on va aller voir les graphiques euh, au niveau de l'art et de l'argent, comme je vous dis, j ai, j ai, je répète ce que j'ai dit, je regarde sur le long terme, là ça se trouve être un graphique minimum hebdomadaire, et euh, c'est euh, minimum hebdomadaire et euh, mensuel de préférence, et euh, ça, ça se trouve être le graphique de l'art, en le fond, c'est la moyenne 40 périodes, mais pour euh, 40 périodes sur un graphique hebdomadaire, mais si on aurait la moyenne mobile 200 sur un graphique quotidien, on a touché le creux ici, 1800. Comme je vous avais dit, ce 1800-là est très, très important parce que c'est les anciens sommets. Ici, c'est un euphorie qu'on avait eu. Bon, bien comprendre ça, ceux qui n'ont pas compris, là. Écoutez, je pointe suis pas j'observe tout simplement. Ça ici, c'est un euphorie qu'on a eue qu eu en 2011. Et on se trouve ici à avoir une longue résistance qui n'a pas été percée. Ensuite, on a descendu, grosse construction, tête et épaule inversée. Et là, on est parti au-dessus de notre ancien euh, sommet. Et là, on vient de toucher ça, mais est le, le 1800. Est-ce qu'il va tenir? En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il semble avoir peut-être un revirement. Le dollar américain, par contre, lui, on va aller voir de l'autre côté. Comme je vous avais dit, cette longue tendance-là, a été brisé. Là, en ce moment, on est à 92. Hier, on a touché le 91. Euh, on s'en va vraiment, vraiment à la baisse si on regarde les moyennes mobiles euh, long terme. La 200 est à peu près comme ici. Là, si on, on, Je n'ai pas le temps d'aller vous, vous montrer ça parce que je veux vous terminer par euh, euh, Pierre Lassonde. Pierre Lassonde qui vient d'avoir une entrevue, je pense, c'est hier avec... Euh, euh, ce n'est pas Kitko parce que dans le fond, c'est Daniel Carbone je me souviens pas de son nom, elle a travaillé pour Kiko, elle a eu un enfant, et là, en ce moment, elle se trouve, je pense, à être euh, euh, travailleur auto. elle a fait sa, sa, sa business, là. A très bonne intervieweuse, et euh, on va finir avec ça. Euh, comme je vous dis, euh, au niveau de l'art et de l'argent, euh, euh, le... le, le la, la, même, la même idéologie demeure encore. j'ai n'ai pas changé d'idée. Je ne me trompe pas. Comme une personne m'a accusé euh, je me trompe tout le temps. Écoutez le contrat. Ben, en fait, ce que je vous recommande sincèrement, ceux qui disent ça, ben, euh, euh, euh, désabonnez-vous de ma chaîne. Allez ailleurs. Moi, je suis un long terme. J'ai toujours euh, dit ça depuis le commencement. Donc, je vous recommande fortement de vous désabonner de ma chaîne. Ceux qui, euh, qui pensent que... Euh, j ai, j ai... Non, non. Regardez du long terme. On regarde le dollar américain long terme. Je regarde l'or long terme. Je regarde l'argent long terme pour ceux qui ne l'auraient pas compris. OK? Fait que, on va tout simplement regarder euh, dernier bout avec euh, une interview qui vient d'arriver hier ou aujourd'hui. C'est traduit. J'ai fait euh, Google Traduction directement. Vous allez voir, c'est peut-être pas parfait, mais euh, ça donne une très, très bonne idée de ce que Pierre Lassonde croit encore. Just going back to the gold price here, uh, you know, in past talks, we've spoken about fifteen to $20,000 gold, of course, you said this is if we would see a, a Dow Jones to gold ratio of one to one, which we have seen in the past. Um, has this my narrative favorite. This is my favorite topic, right? Yep. You love it. I know we've spoken about it at nauseum, but people love hearing it from you. And <laughs> uh, they love talk of thousand $20,000 gold. Uh, has the narrative changed for you? Actually, absolutely not. And I'll tell you why. If you would ask me, and you did a year ago, <laughs> okay, what will make gold go to parity with the Dow, I could not have told you. And I said, I don't know. But today, I don't. And it's COVID, it's the pandemic, it's the response, the worldwide response of governments. Et le montant de debt that they've ont pris en on réponse à COVID et le montant de debt dette qui est essentiellement monetized est ce qui va faire que le ratio va to 1 à 1. Wow, intéressant. So Donc, la COVID, COVID a appris Pierre Lasson quelque OK, vous avez entendu, c'est euh, mal traduit quand même, non? mais euh, peut-être vous... Euh, en, à, à, pour terminer, là, on va regarder euh, la, ben, la dette ou euh, bon, on va regarder de la dette tout simplement pour euh, vous montrer que dans le fond, euh, les scénarios n'ont pas changé du tout. On se trouve à être encore avec euh, des dettes qui continuent à augmenter. Encore. Euh, regardez euh, euh, la dette là, euh, depuis euh, euh, euh, le, 2020, là, de, en mars 2020, n'a pas cessé d'augmenter. Regardez. La dette continue à augmenter et euh, elle est vraiment loin de cesser d'augmenter. On n'a jamais eu une augmentation si euh, euh, verticale de cette dette-là et elle va continuer à augmenter absolument. Euh, Powell l'a dit, euh, même les banques centrales commencent à se questionner qu'est-ce qui va arriver dans la réalité, mais les dettes vont continuer à augmenter et la masse monétaire aussi, m, M2, m on va toute la... C'est ça, les masses monétaires continuent à augmenter. L'injection monétaire, ne pensez pas que ça s'est arrivé simplement euh, lorsqu'on... On, les gouvernements euh, donnent euh, des directives pour injecter des... Euh, c'est arrivé en mars, là, euh, chèque de 1200$ aux États-Unis, et la PCU ici. pensez pas que c'est à ces temps-là que les gouvernements injectent. Ils injectent continuellement. On le voit ici. On a eu euh, une montée assez verticale et depuis euh, juin, juillet on continue à injecter donc non, les dettes continuent à s'accumuler, la masse monétaire continue à gonfler, les euh, le dollar américain perd de la force, euh, euh, le Bitcoin euh, monte. Là aujourd'hui, on a perdu 2000$. dollars. Pour vous dire, c'est c'est ça que je vous dis, c'est très très volatile. Oui, on peut réatteindre 20 mille dollars, mais c'est très très volatile. Une petite masse d'individus qui tiennent ça, qui peuvent vraiment vous vous éplucher. Donc l'or, c'est une Grande masse, donc euh, euh, l'or, euh, c'est du long terme, comme je vous dis, euh, qui est pas euh, volatile comme le Bitcoin. Et l'or va toujours deme demeurer la valeur refuge par excellence. On se revoit bientôt.